Bon nouvelle vidéo les gars, on va chercher Pimousse Et on est parti. Je pas encore trop ce qu'on. Tu fais quoi Non vas-y j'en ai marre. Non j'en ai marre. Non mais c'est parce que j'ai un plâtre et ils ont dit c'est pour vasculariser. Non non non Mais non, ils ont non. dit J'avais dit pas de dopé dans la chaîne, ça mais y est c'est fini. Est non marre. non c'est mort. Quitte FF. <musique> Salut les guerriers et bienvenue sur Fitness Fusion. Bon je peux pas finir l'intro, je suis tout seul aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, euh, Pimous nous a quitté. Euh, malheureusement on avait dit plus de dopé sur la chaîne Fitness Fusion et je crois qu'il a craqué. 180 au bench c'est passé. 185 kg au bench sur la chaîne de Brutus pour ceux qui l'ont pas vu, ça passe plus. Du coup on va le remplacer et j'ai l'honneur de vous présenter Newton W. Salut les guerriers J'espère que vous êtes contents du petit remplacement, n'hésitez pas à le dire en commentaire Mais je pense que Pimous il va quand même manquer à certains... Non non c'est bon, il y en a de marre la des, des, des gamers chargés Tout ça qui font font à 85 au bench, c'est pas normal Même <rire> lui il est d'accord pour le dire Mais on va quand même peut-être lui laisser une chance Je te prévois un training face à lui Plus un match de basket face à lui Le ah, gagnant pourra rejoindre la Fitness Fusion Ah je suis chaud, <rire> chaud. je suis chaud, <rire> Surtout pour le basket, hein. après le reste on verra Un petit mot pour ça avant le basket peut-être J'ai vais te casser la jambe pour Non les chevilles <rire> Il m'a dit laisse le l'entraînement <rires> Ok les gars on se retrouve au Oup à Lille, donc en présence de Newton Tu as un petit mot à dire à la communauté Je vais le fumer Pimous, t'as quelque chose à dire à Newton On m'a parlé d'un gomuski qui fait du basket mais je vois un mec qui fait maximum du yoga là <rire> Bon, aujourd'hui on joue la place sur Fitness Fusion donc le gagnant reste sur Fitness Fusion Les règles elles sont simples, vous les connaissez 3 points en dehors de la zone, 2 points dans la zone euh, Celui qui marque récupère le ballon, premier à 10, gagne le match La balle on va la jouer entre deux Non, le, le premier qui marque un lancer franc. Au, Au shoot Au shoot, ouais voilà donc, Ok ça marche Ça fait des semaines il me parle de Ouais ah bah ça fait des semaines que je lui parle de lui. Il est hey obsédé de moi. Hey, c'est pas parce qu'il a le t-shirt euh, Stephen Curry qu'il va faire quelque chose. On m'a dit ouais Newton, c'est un doigt. <rire> <rire> bon les gars, il eh, faut l'assumer <rire> faut l'assumer, je suis à trois points alors là, là ça risque d'être une belle de vidéo, donc n'hésitez pas à liker, à commenter Le match du fit game au basket c'est aujourd'hui On va se calmer, je plus la merde Donc il faut pas s'attendre à des dingueries, ça fait deux mois et demi que Je fais du basket, eh. ça fait un an que j'ai pas touché Une balle, mais, non, mais, il a fait trois ans mais en tout cas Pour euh, les gens du fit game Qui regarderont la vidéo, on vous défie Tous les deux, oh. deux contre deux on défie tous les avec mecs du fit game c est c est vrai vrai vrai vrai. Même les mecs qui font 2 mètres, on les fume Ok <rire> Je vais pas te... si il va nous enclencher, t'as un pété, quoi Allez, shoot Allez, Quand tu veux, gros Je pas ça Quoi, quoi T'es de la force oh, Mais Bon les gars, Atif c'est l'arbitre du match, donc si a la moindre faute, il va sanctionner Parce que là on a deux animaux, il y aura des fautes c'est sûr, surtout du côté de Pimous. Donc surveillez bien, mais bon, en tout cas Atif il est là pour faire le travail. Ah ouais Direct Je sais qu'on n'est pas précis donc je vais en profiter. Ah ouais, on n'est pas précis T'as une grande gueule hein <rire> Me fais pas courir Calme-toi ça ah, c'est la défense, gros! Ouais, je suis stressé, pourquoi je suis stressé? Ah, <rire> bon, <mon rire> gros! Ça me casse les couilles, je suis filmé, je suis stressé, gros! Ah! Sérieux? Tu sais que tu vas chercher la nose, les pauvres, des petits! Ah, bon? On est éclaté au sol! T'es ouf, oh, toi, mon shoot moi! T'es ouf, oh, quoi! C'est joli, c'est joli, j'aime bien. Shoot Allez hey, shoot Oh là là Ah tiens T'as perdu le buton T'as perdu ça Oh la la la la. Allez allez on veut voir des moves là, on veut voir des techniques Oh c'est incroyable, c'est incroyable Eh hey, Newton il dit que le ballon c'est abusé, il est ton ballon Le crossover il était parfait Oh là là C'est fini C'est Bon les gars on part sur une manche 2 Je crois que Newton, il va en découdre, là. Il y a eu le seum sur la première défaite. encore yeah. Là je suis chaud pour une troisième mais je pense qu'il est foutu. Je vais gagner la première. Tu vas être musclé. Faire une carte dans ton max. Le côté de rouille, c'est pour toi Newton. Allez, allez. 2, 3, 4, 1. Allez, facile. Ouais. Ouais. C'est quoi ouais. ouais. mon boitra tu me sens mieux En fait tu te donnes un doigt sa tête en fait je remonte en fait et je me vous êtes affronté au basketball en salle de muscu. Il reste une dernière épreuve, vous êtes tous les deux des b-boys. On va voir ce que ça donne. C'est les abonnés qui vont juger en commentaire. Vous êtes chaud Let's go. Ouais, moi je suis super chaud ouais. Toujours prêt à défoncer <rire> des petits gnomes. Toujours prêt à défoncer <rire> des handicapés <rire> des Eh <boulets. rire> hey, les gars, la meilleure figure <rire> remporte. C'est parti <rire> bon. bon les gars, vous êtes prêts oh, Qui commence Pimousse Allez hop oh. De vous départager, vous êtes euh, vraiment euh, trop, trop chaud. Enfin, un deuxième round. Hein. Non, non, franchement, faut que je rentre enfin, chez moi. Là, je... Non, ouais. j'ai une femme. Bah, bah qui une vidéo alors. Mais euh, non, ce que je, je crois pas, c'est que les abonnés ils votent en commentaire. Soit Pimous reste dans la FF, soit c'est Newton qui le remplace. Et dans l'entière, on n'oublie pas le petit like, le commentaire pour désigner le grand gagnant de cette vidéo. C'était Fitness Fusion de la, de la FF. FF. Vous étiez en présence de Newton, Pimousse et Didjo. Attends, attends, deux secondes, deux secondes. Arrête pas la vidéo. Je vous étiez en présence de. tout <rire> moi une place, moi une place. Ouais, mais frère, on passe pas. T'es énorme. parce ah ouais, okay. que Là j'entends comme quoi il y a des débats, il y a des concours, on va voir c'est qui le nouveau membre de la Fitness Fusion, on va changer les plans. C'est moi le nouveau membre de la Fitness Fusion, donc ravi de te rencontrer, je suis ton nouveau partenaire. Euh... Euh, je peux avoir un nom quand même euh, on s'en fout de ça. Par Enlève-toi, les... part. Je c'est Nage, non Vous ne faites plus partie de qui Ouais oh, Bah De toute façon, il a dit de la fitness fusion. Moi, Alors, je, je... Ouais, tu... je parle. Bon, Déjà, c'est masculin, fitness toi, fusion. Toi, t'es le dernier membre. Ah ouais Oui, oui, ouais, ouais, on est en duo maintenant. Ouais, bon, les gars, team des euh, aides sur voilà. fitness fusion. Donc, du coup, finalement, parce qu'en fait, il a, on avait marre d'être le seul algérien. Donc, je l'ai rejoint dans les rangs de la fitness fusion. Donc, l'autre, lapimou, Pimou, il était gentil, je l'aimais bien. Mais il était rond, moi, c'est rien. Ouais, moi je suis un petit peu italien, je vais pas accepter que tu prennes le, le pouvoir comme ça. Ah bah du coup il va falloir que je sois tout seul. Alors. Non, c'est bon, je te ouais. garde, on va garder non, la situation. Si Donc les gars, comme on l'avait dit, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous voulez voir. N'hésitez pas à dire le type de contenu que vous voulez voir sur la chaîne et on vous dit à plus. Ciao